Lui, avec ce magnifique gilet jaune fluo, c'est Adrien. Il a 21 ans et il a le stage le plus dingue au monde, prendre soin des Français venus s'éclater au festival Ziguette. Installé au cœur de Budapest, ce festival est énorme. C'est plus de 440 000 visiteurs de toutes les nationalités. Au programme, 7 jours de concert non-stop. C'est un peu comme un Woodstock, version hongroise. Paré de son superbe enthousiasme, Adrien fait partie du dispositif consulaire mis en place par l'ambassade de France à Budapest. Il est là pour porter assistance aux Français qui ont toutes sortes de problèmes. Le cas le plus classique qu'on a euh, au festival, le cas de la perte de papier. C'est des, des français qui ont perdu leur papier pendant la soirée et qui au petit matin se, se rendent compte qu'ils euh, ont perdu leur passeport ou leur carte d'identité et euh, ils en ont besoin pour rentrer en France et du coup ils nous demandent euh, de l'assistance sur ce problème là. On a aussi des gens qui, euh, qui ont besoin de traduction. On a un garçon ce matin qui, euh, qui s'est cassé la cheville euh, et qui a dû, du coup a dû aller à l'hôpital et on lui a donné une facture en hongrois il était incapable de comprendre ce qu'il y avait dessus. Du coup, on a dû faire la traduction pour qu'il euh, puisse régler notamment la facture. Cette année, on, on attend environ 7000 Français, comme l'an dernier. Et évidemment, quand il y a une telle affluence, euh, l'assistance consulaire est indispensable. En partenariat avec les autres représentations européennes, il n'y a qu'au Zygède que tu pourras voir un policier français, anglais et hongrois se balader tranquillement sans te mettre une grosse pression. Oui on peut dire qu'Adrien aura eu la satisfaction d'avoir accompli sa mission et d'avoir eu le stage le plus fun de l'année.